Sébastien, euh, quelqu'un d'assez sympathique, beaucoup d'empathie, comme, euh, comme Lingen. Et puis euh, bah aujourd'hui, j'essaie d'accompagner les investisseurs euh, en immobilier. Voilà. Qu'est-ce okay. qui t'a plu dans cette formation euh, bah, La bienveillance de tout le monde. La compétence de Lingen, et puis euh, je pense qu'on a déverrouillé des petits, des petits blocages à la fois techniques et puis parfois un petit peu plus d'approche entrepreneuriale pour certaines personnes dans le groupe. voilà. Okay. Okay. Et que, à qui tu conseillerais cette formation et pourquoi tu conseillerais cette, cette formation Alors je la conseille à quasiment à toute personne qui a envie d'aller bah, vers, vers l'autonomie financière. Vous vous ouais. vous on recommence ouais, Allez. Euh, La question c'était. Pourquoi tu conseillerais cette formation À qui tu conseillerais cette formation Alors je la conseille à toute personne qui a envie de, de se tourner vers l'autonomie financière parce que euh, l'infoprenariat et les formations en ligne c'est quelque chose qu'on peut pas euh, mettre en place avec un petit peu de temps disponible, c'est évident, mais on peut le faire à, à tout moment de sa vie. Euh, et puis plus tôt on commence, bah, plus tôt ça sera, ça sera efficace.